Eh bien bonjour à tous et à toutes c'est Nathalie. aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment réaliser cet effet sur After Effects. Donc avant que la vidéo commence n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez c'est parti Donc une fois que vous avez ouvert After Effects, ce qu'on a déjà commencé par faire c'est créer une nouvelle composition. Donc ici on peut créer une composition, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, je vais l'appeler Caméra 3D et sinon, vous allez pouvoir choisir le format que vous voulez. Moi, pour ma part, je préfère faire en personnalisé, comme ça je peux mettre les valeurs que je veux. Donc, ici, on va mettre du 1920 par 817, Donc qui est un format 2.35. Et en cadence, je vais mettre 25 images par seconde. Donc, après, c'est à vous de personnaliser comme vous le souhaitez. Le format 2.35, ça donne un format cinéma. Et si vous voulez avoir un format classique, vous mettez en 1080, tout simplement. Moi, je vais rester en 817. Voilà. Et on clique sur OK pour créer notre composition. Donc, on a notre nouvelle composition. Au centre, on a la vue. Donc, pour l'instant, vu qu'il n'y a rien, eh ben, on ne voit rien. Je vais juste raccourcir un petit peu le temps de la vidéo, vous voyez. Comme ça, quand je lance, on voit que la vidéo dure un peu moins de 3 secondes essayer de faire à peu près du 3 secondes si on veut du coup voilà ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va venir ajouter notre vidéo donc j'ai d'abord filmé mon écran donc ça c'est le montage de la vidéo sur une enceinte énorme que je vous conseille d'aller voir parce qu'elle est vraiment pas mal sans me vanter <rire> du coup voilà donc on a récupéré la vidéo qu'on veut utiliser du coup voilà on va appliquer l'effet sur cette partie de la vidéo on pourrait très bien raccourcir ici la vidéo et ce pas notre but. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rendre notre vidéo en 3D en quelque sorte. Donc on, va, on clique dessus, et ici, vous voyez, là, le petit carré. On applique, et maintenant, notre vidéo, on peut la déplacer en 3 dimensions. C'est-à-dire en haut, en bas, et en arrière. Je vais vous montrer ça. Donc on déplie, on va dans transformer. Et là, on va ensuite dans position, et on peut voir qu'on peut la déplacer à gauche, en haut, en bas, ou alors en avant et en arrière. Comme vous pouvez le voir ici. du coup ce qu'on va commencer par faire c'est jouer un petit peu avec tout ça alors déjà je vais zoomer un petit peu dans la vidéo pour pas qu'on ait de problème de bandes sur les côtés ensuite je vais la tourner un petit peu vous voyez alors j'aime bien être dans cette direction parce que ça fait vraiment un effet pas trop mal on va la descendre on va essayer de la rapprocher voilà je pense que là ça devrait être pas mal du coup voilà j'ai choisi euh, ma position, je vais enregistrer bien sûr, donc voilà, Donc j'ai envie que ma vidéo soit positionnée comme ceci, elle est un peu sur le côté, j'ai un petit peu zoomé, etc. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une caméra, donc on fait ici dans cette zone, clic droit, créer et on sélectionne caméra. Donc là on ne va pas toucher à grand chose, puisqu'on pourra modifier les paramètres après, juste prenez caméra à deux nœuds et vous faites OK. Donc on a maintenant notre caméra et en gros, ça c'est la vue qu'on a normalement et ça c'est la vue qu'on a dans la caméra. Donc en fait c'est comme si on ajoutait une caméra dans notre plan et on va pouvoir se balader avec cette caméra autour de notre vidéo. Et c'est grâce à ça qu'on va réussir à faire notre effet. Donc on va aller dans options de caméra et on va prendre l'ouverture. C'est ça qui va nous créer ce flou et on va, mais... on va le mettre à fond. Voilà. Je sais pas combien j'ai mis, 1600, on réglera ça plus tard. Ensuite, distance de mise au point, voilà, on va essayer de faire la mise au point sur notre vidéo. Donc, Comme vous pouvez le voir, on augmente ou on diminue cette valeur. Bah, ce qu'on peut faire pour changer un petit peu, c'est faire la mise au point sur les réglages. Vous voyez là, là, ça commence à être net, du coup, voilà, là, les chiffres sont nets et on fera un déplacement de la caméra pour afficher, par exemple, les titres des effets. Donc déjà, on peut regarder. Donc voilà pour l'instant le rendu de notre vidéo. C'est assez plat, statique, et on va rajouter du mouvement maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va faire Déjà, on va cocher le petit chronomètre à côté de la distance de mise au point pour s'en souvenir. Et puis, on va fermer cet onglet pour l'instant. On va ensuite aller dans les options de la caméra. Et on va mettre aussi des petits chronomètres sur la position L'orientation. Et donc on va venir modifier tout ça. Donc là on voit que la caméra est en haut. On s'est bien placé au début de notre vidéo. Maintenant on va à la fin de notre vidéo. Donc voilà. Et on va faire le mouvement que l'on veut réaliser. Ça par exemple c'est pas trop mal. Du coup voilà le mouvement qu'on a pour l'instant. Vous voyez on a la vidéo qui redescend. Mais on peut ajouter un petit truc qui est bien sympa. On va la faire pivoter un petit peu aussi. Donc ça donne un peu plus de dynamisme. Du coup. On regarde au début, on regarde à la fin, on se replace, on va essayer de faire des rotations, alors non. Bon bah du coup j'ai complètement changé d'idée, comme on peut le voir. En gros la caméra pour l'instant est toute simple, normalement, et là vous voyez ça fait un zoom sur la vidéo et ça vient s'aplatir contre celle-ci. Donc ça peut être un effet stylé, et maintenant ce qui nous reste à toucher c'est la mise au point la distance de mise au point qu'on avait réglée juste ici du coup là on voit qu'elle est réglée sur les chiffres et on va aller à la fin pour voir où est-ce que ça se situe Voilà. et on va essayer de faire notre mise au point voilà on peut avoir soit la, les options pour la vidéo nette ou alors la caméra mais moi je vais prendre ça ça m'a l'air pas mal je vais faire un petit rendu et on voit ce que ça donne et bien voilà j'ai essayé de travailler un petit peu plus du coup j'ai un peu décalé quelque chose je vous montre ce que ça donne le rendu final. Du coup, voilà, on a une approche et après on termine sur une mise au point sur ici les boutons de visionnage. Du coup, voilà, donc après c'est à vous de faire l'effet qui vous semble correct, le déplacement que vous semblez le plus utile. Je vais vous montrer un petit effet sympa à ajouter sur votre vidéo. Donc vous allez dans la catégorie Effets paramètres prédéfinis et vous marquez vignette. Et du coup, vous allez ajouter ces vignettes en esthétique. Voilà, donc ça va faire une petite vignette sur les bords de votre vidéo. Et on voit tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc là, on a notre effet qui est mis. Et là, on a plus l'effet. Vous voyez, ça rapproche, on va dire, le point de vision. Bien sûr, vous pouvez modifier ces paramètres en, en insistant un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire Là, c'est exagéré. <rire> voilà, je vais essayer hop, de faire quelque chose de sympa voilà un petit quelque chose comme ça et on voit le rendu final du coup voilà comment ça rend en fin de vidéo c'est un peu plus lisse, un peu plus stylé on aurait pu bien sûr faire la mise au point euh, sur moi mais voilà c'est un effet que j'ai voulu donner du coup la mise au point est sur des paramètres, des options de cette vidéo, vous pouvez appliquer ça sur différentes vidéos même sur euh, vos vidéos à vous que vous tournez avec votre téléphone etc du coup voilà c'est un petit effet sympa, je trouvais intéressant de mettre un passage, un montage de ma précédente vidéo pour montrer qu'il y a du mouvement et que c'est pas une image statique. On voit bien bouger à l'écran et du coup voilà, c'est vraiment un effet que je cherchais à faire depuis longtemps Puis je me suis dit il euh, n'y a pas de tutoriel sur After Effects pour le faire, du coup bah, je vais le faire moi-même. Et voilà ce que ça rend. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me proposer euh, d'autres choses que vous aimeriez savoir, euh, que je vous explique peut-être un petit peu. Plus en première pro qu'After Effects, parce qu'After Effects, euh, ça va, je maîtrise, mais un tout petit peu. Contrairement à première pro, ça j'arrive mieux à gérer. Du coup voilà, n'hésitez pas à me proposer, moi ça me ferait extrêmement plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, à la commenter et à vous abonner, pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et envoyez-moi vos vos petits projets comme ça, avec ça, ça m'intéresse. Allez, salut